Et bonjour à tous. Comme promis, on va faire un point sur les nouveaux skins qui sortent avec, euh, avec tout, tout simplement le Classic Pack. Donc, on est sur le PTR et on va pouvoir euh, analyser tout ça parce que d'habitude je le fais pas forcément tout le temps, mais là j'avais vraiment envie euh, d'en parler parce que c'est vrai que ces skins, pour moi, ils représentent euh, bah, quelque chose d'important, on va dire, puisque bah, c'est vrai que c'est le Classic Pack et c'est pas pour rien. Et Alors, je sais que j'y en a qui tout d'abord, on va peut-être commencer par ça. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément ultra fans des skins parce que, bon, c'est surtout du re-skin. On va pas se mentir, c'est surtout une nouvelle colorisation. On prend le skin original, mais on le change un petit peu. Et du coup, pour beaucoup, c'est pas forcément euh, des skins que tout le monde attendait. On va dire que euh, généralement, les skins qui plaisent, c'est des skins avec beaucoup d'effets, etc. Ce qui n'est pas le cas ici. On a quand même cinq persos changés, des portraits, etc. Et vous verrez qu'il n'y a pas que cela. Euh, pass... enfin, on, on a à l'affiche avec les 5, mais il y en a d'autres qui ont été aussi touchés. Euh, il est possible que j'oublie euh, certaines euh, références ou autres, donc n'hésitez surtout pas à m'en parler dans les commentaires, mais en attendant, bon, déjà j'aime beaucoup l'artwork, et le truc c'est que bien sûr je peux comprendre que certains soient euh, un peu en mode, bon, euh, depuis les skins euh, Overwatch, euh, on n'avait pas eu d'autres skins, euh, c'est peut-être un peu léger, ce que, je tout à fait, ce que je comprends tout à fait. Après, je pense pas que ce soit les skins qui aient demandé le plus de travail, peut-être que je me... peut-être que j'imagine mal, hein, parce qu'il y a quand même eu des... Pour certains d'entre eux, il y a quand même eu vraiment un, un, un bon boulot. Mais, genre, c'est vrai que c'est des skins hommage, en fait. Hein, c'est pas pour rien que c'est un classique. Donc, à voir, à voir si ça sera retouché. Enfin, euh, faut voir, en fait, le temps qu'il y aura, qui va s'écouler, qui va espacer entre deux sorties de skins, d'événements de, avec des skins. Si on met un an à avoir des nouveaux skins, bon, bah, ça sera pas terrible. Mais là, en l'occurrence, ça fait quoi Du coup, c'est euh, sorti en. C'est sorti fin printemps début été Les, les skins Overwatch Donc c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à en avoir D'autres avant et ça peut avoir Un petit peu un côté euh, amer Mais en tout cas moi j'aime beaucoup ces skins Puisqu'ils me parlent et on va euh, Analyser décrypter un petit peu tout ça Donc un mélange gameplay heroes Et de l'or que j'apprécie donc c'est l'occasion De faire euh, d'autres choses qui me plaisent Et pour une fois on peut mélanger un petit peu tout ça Donc on va commencer De gauche à droite puisque j'ai envie de finir sur Raynor celui où il y a le, on garde le meilleur pour la fin euh, Je vais commencer même en fait par autre chose Je vais commencer tout simplement par un perso qui n'est pas euh, dans le lot en fait tout simplement hein. Vous ne l'avez pas euh, en apparence C'est Varian Varian qui a des nouvelles euh, ou variant qui a des nouveaux euh, tout simplement, des nouvelles tenues Et pas n'importe lesquelles En fait on reprend l'hommage du skin de Kul Stormwind, Stormguard Sauf qu'on va... Étendre le nombre de royaumes, et ça, c'est un retour que j'avais fait en plus à Blizzard. Je leur avais dit ce serait cool d'avoir les... les différents royaumes, c'est pas spécialement compliqué à faire. Et du coup, nous avons Alterac, le fantassin d'Alterac. Nous avons Lordaeron. Alors, le Lordaeron, de loin, enfin, dans la boutique, perso, je le trouve pas terrible, mais en jeu, il est vraiment très joli. Vraiment, vraiment très joli. Je vais pas aller à chaque skin en jeu pour vous montrer, mais vraiment, euh, j'ai testé pour voir le bouclier. On en reparlera juste après. Et. Euh... En boutique, j'aime pas du tout le skin, le bleu est pas beau, etc. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très cool. Donc, Alterac, le royaume d'Alterac, donc c'est tout simplement euh, les Perenold et c'est ce qui deviendra le syndicat dans, euh, dans World of Warcraft. Euh, le principe, c'est quoi C'est bah, des montagnards, euh, Alterac, hein, c'est tout un royaume humain. Et euh, donc, euh, le symbole. Euh, le symbole, on, va, on en reparlera après sur le bouclier. Euh, Lordaeron, bon bah Lord Aron, vous connaissez Arthas, vous connaissez la famille Menethil, Terenas, tout ça. Bah c'est euh, leur royaume. Lord Aron, alors ce qui est intéressant, c'est que la couleur, on pourrait dire, mais bah, Arthas a jamais été en bleu ciel blanc comme ça. Donc d'où ça sort ce truc-là C'est carrément du Warcraft 2 en fait. Hein euh, Lordaeron en bleu ciel et blanc, c'est Warcraft 2 euh, repris aussi avec Warcraft 3 avec Uther et la main d'argent, mais globalement. C'est la couleur, c'est même pas un hommage War 3, c'est un hommage War 2 Puisque dans War 3, bah, quand vous, jouez Lord, vous jouiez Lordaeron, vous étiez l'Alliance, donc bleu normal Qui était plus le bleu Stormwind dans Warcraft 2 d'ailleurs Gilneas, donc la patrie de Grimaine, hein, Gain Greymane Et euh, honnêtement les couleurs sont assez épurées euh, Pareil en jeu il, est, il rend très très bien, en boutique ça va, il est, il est quand même ok et le bouclier, on, on va en reparler, il est vraiment magnifique. Donc euh, le skin, honnêtement, le skin me plaît. Et mon petit coup de cœur, honnêtement, c'est Dalaran. Et honnêtement, Dalaran, des couleurs sont pas forcément dingues. Donc c'est vrai que sur un Fantassin, le violet ou le parce euh, qu'on est sur un, un, un violet un petit peu euh, lavande. Et c'est vrai que c'est ça peut avoir un peu l'air ridicule. Et au final, et eh ben, ça rend vachement bien, notamment aussi au niveau du bouclier. Alors plutôt que d'aller sur chaque Fantassin pour voir euh, tout ça, je vais vous mettre tout simplement la monture, qui euh, des, les montures de, euh, je sais plus qui, je crois que c'était pour euh, bah, c'était pour Varian de toute façon qu'elles étaient sorties, et eh bien ils ont des nouveaux modèles avec des nouveaux boucliers, tout simplement les héraldiques de chaque royaume. Donc on a les sept royaumes humains, il manque le 8ème Terramor, qui est pas spécialement compliqué à faire, puisque bah, Terramor il suffit de prendre le Kultiras, euh, de le mettre en blanc, doré et bleu ciel, et tu as déjà le logo qui est réalisé, puisque bah, c'est une encre. Alors, c'est pas tout à fait le même symbole, mais c'est une encre. Donc, globalement, Terra Mort, ce serait assez facile à faire. Et c'est le dernier manquant. Mais ce serait pas du... Enfin, ça pourrait être du classique, remarque. Hein. Mais, euh, donc, on va aller dans les mounts Et on va aller dans les Events. Voilà, donc, nous avons celle de Stormwind. Nous avons la nouvelle de Lorderon. donc, qui est en bleu ciel blanc. Avec un très très beau logo de Lordaeron pour le coup. Celle d'Alterac. Et alors, je tiens à le dire, c'est le bouclier de Varian. Hein. Le, le symbole est récupéré pour le bouclier de Varian. Donc, bouclier de Varian, c'est exactement ces mêmes symboles. Donc, on a celui d'Alterac et j'aime beaucoup la représentation d'Alterac. Ils ont été extrêmement pointilleux et soignés sur les, les détails. Le orange, c'est le seul bouclier qui a un, un, un héraldique, on va dire. Euh, une héraldique, je ne sais plus. Euh, en coupé. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça fait très médiéval. Avec donc l'orange qui est la couleur d'Alterac et le blanc en dessous euh, Donc ça c'est plutôt cool Sachant que bon je pense pas que ce soit volontaire euh, Mais euh, ce qui est rigolo c'est que du coup orange euh, c'est la couleur normale Mais le fait que ce soit coupé c'est que bah, potentiellement ils vont couper avec leur tradition Mais je pense pas que ce soit fait exprès Mais en tout cas c'est super cool l'idée de l'idée d'avoir justement un symbole un peu, un peu médiéval J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Et peut-être qu'Alterac euh, refera parler d'elle de, de euh, dans le futur de Warcraft d'ailleurs, mais ça c'est cool, ça fait plaisir et les quatre étoiles ça c'est vraiment hommage à la bannière de Warcraft 2, donc euh, là euh, moi je suis euh, je suis complètement euh, sous le charme. La monture de Dalaran et le bouclier de Dalaran pour Varian du coup qui ressemble à ça, ils ont pas été euh, chercher des trucs de fou, des couleurs de machin, non ils sont restés très simples et parfois rester simple et eh ben ça rend vachement bien, j'aime beaucoup euh, les couleurs de Dalaran, honnêtement, elles sont euh... elles sont très sympas. Le bouclier est très cool, le, le symbole du Kirin Tor, euh, très très bien représenté. Donc euh, pour euh, la ville magique, pour la cité-état magique. Et là, eh ben, ça c'est le moment où j'adore, c'est que les couleurs se marient très très bien. Le noir et doré. Et Gilneas, eh oui, Gilneas. Alors pour beaucoup, Gilneas, vous dites, mais bah, attendez, c'est pas tout à fait la même marque que j'ai dans World of Warcraft, Gilneas, etc. Ça, c'est le véritable symbole de Gilneas qui était sur les tentes de Warcraft 3 d'ailleurs, accessoirement. Mais ça, c'est le symbole de Gilneas. Et au final, il est d'ailleurs présent sur le logo euh, des Warguns de World of Warcraft, mais sur les bannières en jeu, bah, c'est rarement, euh, rarement ce, ce symbole-là qui est associé, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Ce qui serait intéressant, c'est un jour peut-être de dire... Euh... Mais bon. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur Greymane et Gilneas, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais c'est super intéressant et je suis très content qu'ils aient réutilisé ce logo. Il rend très très bien et les couleurs fonctionnent très bien. Donc ça c'est pour les 4 coloris qui ont été ajoutés à Varian et moi j'aime énormément. Vous l'avez vu juste avant, il y a une nouvelle monture également pour cet événement, c'est le mouton explosif. Alors vous vous dites, c'est complètement barré, j'adore, c'est trop bien, là il y a vraiment un, un, un vrai délire, c'est génial. Alors effectivement la monture est vraiment, là on sent qu'ils ont, ils ont passé pas mal de temps, très joli, très cool. Mais il y a un point que j'ai envie de, de, de, de, de développer, parce qu'en fait ça c'est aussi un énorme clin d'œil. Tout simplement, dans Warcraft 2, à partir de Warcraft 2, il y avait des moutons qui se baladaient. Des moutons dégueulasses d'ailleurs, hein. ils ressemblaient à rien à l'époque. Et si vous cliquiez plein de fois sur le mouton, il explosait. Il n'y avait pas d'effet pyrotechnique, hein. c'était juste, il explosait. Il mourait, et il y avait du sang partout. Dans Warcraft 3, quand vous appuyez sur le bouton plein de fois, hommage à Warcraft 2, le mouton explosé, mais là c'était plus qu'une explosion simple, il y avait vraiment un effet de dingue ça ressemblait à un petit séisme plus l'effet de mortier euh, etc enfin, il y avait une, une véritable explosion et du coup ils en ont fait une monture pour justement en hommage à cette époque et au STR à côté de ça ce qui est très drôle c'est que la deuxième c'est Volatile Exploding Ship, alors ils ont pas mis d'elle mais parce qu'il y avait aussi les moutons volants qu'on pouvait exploser, c'était un, un des gadgets très appréciés par les joueurs de Warcraft, ça, ça servait à rien mais vous pouviez cliquer dessus et faire exploser le mouton, ça faisait pas de dégâts aux troupes, hein, rien du tout, mais c'est juste que c'était marrant. Euh, alors celui-là, je sais pas si c'est moi qui vais trop loin dans l'analyse, c'est possible, mais vu que c'est couleur marron, j'aurais tendance à penser que c'est le, le, le sanglier sur lequel on pouvait euh, appuyer et exploser, mais... Il l'aurait probablement euh, nommé différemment, donc je pense que c'est juste un coloris. Le Combusting Exploding, bon, pour le coup, lui, je, je, je, c'est un coloris différent, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Par contre, ce qui est très drôle, c'est euh, le mouton d'Illidan, hein, presque, le mouton explosif d'Illidan. Euh, ça, je trouve ça génial. <rire> ça, je trouve ça vraiment génial. Et vous notez, vous noterez qu'ils ont, euh, ont même euh, changé les, les fusées, pour le coup, avec un effet euh, très euh, Sergarei, on va dire, de, de, de Légion. Et le mouton explosif euh, gangrené qui irait très très bien à Gul'dan. <rire> très bonne monture pour Gul'dan ça. Donc voilà, là, cette monture est vraiment très sympa pour le coup hein, dans, le, dans le côté euh, old school. Alors j'ai pas trouvé les portraits. Je n'ai pas, euh, sur le PTR je n'ai pas accès au portrait ou alors c'est moi qui me suis peut-être planté mais vous avez donc pour les 6 ans de, de the Rose of the Storm ils ont mis la bannière 6 et j'ai vu pas mal de personnes se poser la question mais pourquoi il y a une bannière il y a eu deux bannières cette année avec l'anniversaire des 6 ans de Heroes ils ont du retard à mon avis ça c'est un, un ce, ce contenu là aurait dû sortir cet été je pense parce que c'est très étonnant enfin l'anniversaire de e c'était c'était cet été hein. donc c'est vrai que c'est un peu bizarre peut-être qu'il y a eu un retard je sais qu'on sait qu'il y a eu un il y a eu euh, une replanification un petit peu interne euh, avec euh, pas mal de changements, des nouveaux arrivants et autres, donc peut-être qu'il y a eu des.. des, des, des... Peut-être qu'il y a eu du retard sur la programmation. Mais en tout cas, donc on a les bannières d'anniversaire pour les 6 ans, et il y a bannière des 6 ans et bannière des 6.5. 6.5 c'est une référence que, que pas mal de joueurs heroes connaissent, mais d'autres ne connaissent pas. Certains se disent bon 6.5, euh, ils commencent à avoir des théories farfelues qui partent. En fait le 6.5 c'est tout simplement la référence à la note de Ingen. Etats-Unis, US, qui avait noté le jeu 6,5 sur 10 en disant qu'il n'y avait pas de mec, enfin que le jeu était bof, passable, et qu'il n'y avait pas de mécanique de comeback, donc de mécanique de, de, de retour dans une partie. Quand vous commenciez à perdre, c'était fini. L'avenir, alors du coup la communauté d'Hero s'est beaucoup moquée euh, de, de cette notation d'InGen, d'ailleurs, euh, je dis InGen mais c'est Inven, euh, non c'est pas Inven, je dis n'importe quoi, IG, euh, mince Enfin, en gros c'est le jeu vidéo.com américain Et le jeu vidéo... Puisque Ingen c'est <rire> Jurassic Park, je dis n'importe quoi J'ai oublié le... J'ai oublié le nom Mais bon je suis sûr qu'on va, me... va me corriger, c'est pas grave, je vais pas rester 17 ans dessus On va me corriger dans les commentaires, il a pas de problème Mais en tout cas ils avaient mis 6,5 sur 10 Ça avait été pas mal... Ça a été peu apprécié par les, les joueurs heroes Qui avaient pas mal tourné ça en dérision Et les développeurs l'avaient pas mal tourné ça en dérision aussi Sur des trailers et tout Il y avait des 6,5 et l'idée c'est que c'est resté, le 6,5 c'est resté en mode, bah voilà, Heroes, hein, le jeu euh, le jeu mal aimé, hein, donc 6, le 6,5 c'est presque un symbole pour Heroes of the Storm. Et euh, d'ailleurs ce qui est marrant c'est que avec la 2.0 ils avaient refait la notation et c'était passé à 8,5 sur 10 en disant qu'il y avait des mécaniques de comeback, donc ça c'était assez sympa. Et en l'occurrence, et eh bien donc le 6,5 c'est un hommage à cela, c'est l'idée que voilà, pour rappeler que c'est quelque chose qui colle à la peau d'Heroes et je trouve que le symbole est très fort et très très cool c'est un peu le classique Heroes aussi à ce niveau là puisque ça date de la bêta d'Heroes of the Storm euh, donc revenons sur les skins qui nous intéressent et on va commencer dans l'ordre de gauche à droite et de mémoire donc on va commencer par Liming, alors Liming je sais que beaucoup de monde va se dire Liming elle a déjà plein de skins pourquoi lui en faire de nouveaux ?» c'était quelque chose que j'avais pas mal abordé par le passé euh, Liming il y a de très peu de chances que Isendra sorte un jour sur Heroes of the Storm. Alors Encore une fois, les skins, c'est pas parce qu'un skin sort que ça invalide la sortie du perso, mais euh, c'est clair que Isendra, je ne la voyais pas trop sortir dans, dans Heroes of the Storm. Et bien, grand symbole, puisque qui est Isendra Eh bien, le skin Zanesu Liming. Zanesu, c'est quoi En fait, Liming, avec ce skin, et bien, elle est tout simplement dans la peau, dans le cosmétique de son maître, de son sensei, Puisque son maître, c'est qui s'appelle Isendra, est tout simplement la sorcière de Diablo 2, que vous avez pu voir dans euh, Diablo 2 euh, euh, Resurrected. Et en l'occurrence, eh c'est la, la grande tenue qu'on connaît tous d'Isendra. Et ça, donc la sorcière de Diablo 2. Et ça, c'est plutôt cool, puisque c'est aussi la maîtresse euh, de Liming, c'est elle qui lui a tout appris. Donc euh, c'est plutôt un très très beau symbole, un bel hommage. Et Zanesu, eh bien c'est tout simplement le nom du clan. Dans lequel, euh, d'où est originaire Isendra tout simplement Qui est un clan exclusivement féminin d'ailleurs Donc ça c'est plutôt cool, il y a la petite histoire de, de Zanesu Et j'ai fait une vidéo sur Liming et les clans des mages Et je parle bien sûr d'Isendra Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça Je mettrai probablement la, la notification en haut Alors il y a des coloris alternatifs de ce skin Celui-ci j'ai quelque chose à dire puisque bah, tout simplement Pour moi c'est une représentation C'est un hommage en gros, comme c'est Liming Diablo 3 avec un skin Diablo 2 et eh bien on va Diablo 3 iser un skin de Diablo 2 puisque bah, tout simplement pour moi ça fait écho à ce skin là ce skin là justement qui est l'un des coloris très connus dans, dans Diablo 3 et ça m'étonnerait pas qu'il l'ait fait pour justement la tenue pour rappeler un peu que c'est Liming aussi un, un petit mixte un petit peu euh, à ce niveau là celui-là, je pense que c'est parce qu'il se vendra hein. en rose. Ça plaît, ça plaît souvent aux joueurs, ils aiment bien mettre en rose Liming, etc. Donc euh, c'est plutôt un skin. Il euh, n'y a pas d'histoire, Enfin, à mon sens, il n'y a pas d'histoire. C'est juste, euh, voilà, c'est fun et c'est cool. Euh, et les deux autres, je suis un peu perdu. Peut-être que je n'ai pas la ref, c'est possible, n'hésitez pas. Hein. Si j'ai pas la ref, faut pas hésiter. Mais euh, voilà, le skin glacial où elle a la peau un peu plus bronzée, et peut-être que euh, la couleur comme ça, c'est. Une armure de Diablo 2, mais je joue pas sorcière dans Diablo 2, donc j'en sais rien. Et pareil, celle-là, la Scarlet euh, Zanessu. Peut-être aussi que c'est un coloris récupérable de la sorcière dans Diablo 2. Mais euh, ça ne me dit rien, donc je, je sais pas du tout. Pour moi, c'est probablement des coloris différents. Je sais pas. Là-dessus, j'avoue que je ne sais pas du tout. Alors, on va revenir sur l'accueil, puisque on avait Isendra la Liming dans la tenue de son maître, et ça, c'est quand même superbe. Il euh, y a une nouvelle d'ailleurs à lire sur Diablo, c'est. Euh, Luciole, euh, donc Firefly, d'où le nom du talent 16 de, de Liming, Luciole, qui parle d'Isendra et de comment elle a élevé euh, Liming, et ça c'est plutôt cool. Euh, donc on a Regar, ensuite Regar, avec le rework Regar, hein, donc ça c'est plutôt cool, et on a, euh, alors le skin Regar, je pense que certains vont se dire, il est super, mais c'est vrai qu'il ressemble pas mal à d'autres skins qu'on a pu voir de Regar, parce que Regar a toujours représenté l'unité combattante de Warcraft 3, à savoir le chaman en version... Héroïfier. Quelle est euh, cette tenue Eh bien c'est tout simplement la tenue de Warcraft 3 Et vraiment celle de War 3 pour le coup Avec la petite couleur rouge au dessus pour représenter la horde Et le fait que par exemple il ait les griffes mais que d'un côté pas de l'autre Ça c'est euh, vraiment le chaman de Warcraft 3 Donc c'est vraiment le symbole Warcraft 3 Et je trouve ça... Vraiment cool, personnellement, j'adore ce skin. Euh, donc il y a la petite histoire d'ailleurs qui rappelle que Régard, j'ai fait, euh, si fait une vidéo sur Régard, mais euh, qui rappelle justement que Régard est tout simplement euh, un chaman qui a tout appris euh, par Trall, le chamanisme grâce à Trall, euh, après avoir été libéré. Donc il a participé à Warcraft 3 après avoir été libéré des camps d'internement. Donc c'est plutôt cool et donc il a été l'apprenti de Trall, euh, Régard. Donc c'est vachement cool, ça développe un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas trop Régard, bah c'est vrai que c'est un point supplémentaire de son histoire qui est accessible à tout le monde. Donc vraiment, le, le, le skin est cool. Par contre, j'ai beaucoup de mal sur ses coloris. On va pas se mentir, euh, les coloris, je les trouve pas terribles. Très peu de références, malheureusement. puisque il bah, y a le shaman adepte, hein, donc pas de problème de Régard. Le shadow shaman adepte. Et là, on pourrait dire dire, ouais, c'est la tenue gangroth. Mais même pas, parce qu'il a une peau un peu marron. Donc euh, on dirait plus un magar mais en version euh, démoniaque donc il fallait une peau super rouge et ils l'ont avec Samuro la peau super rouge donc je comprends pas parce que là on, bah là, on dirait un magar mais en version démoniaque sauf que bah si c'est un démoniaque c'est pas magar donc parce que l'idée d'un gant, enfin je veux dire c'est pas simple pour un orc hein, euh, et ils l'ont déjà fait, hein, vous prenez Tral, vous, euh, vous prenez Samuro, ces euh, skins ont déjà été faits. Hein. Vous avez le samouro normal, vous avez le samouro. Euh, voilà, le samouro. Le samouro. Euh, alors, c'est pas celui-là, le. Euh, voilà. Le samouro Hellblade, donc le samouro corrompu. Ben, voilà, ils ont déjà les textures en plus. Hein, ils ont déjà les textures, donc j'avoue, je ne comprends pas. Ils avaient fait un super boulot sur Samuro avec toutes les références. Euh, Warsong avec les différents clans. Euh, les différents clans orques. Donc, c'est vrai que je suis très étonné qu'ils aient pas repris un petit peu la même idée. Parce que bah, le Shadow Shaman. Euh, c'est... Enfin, je sais pas, ils auraient pu faire un gangre un gangre chaman, en fait, euh, qu'aurait été une ref à Warcraft 3, en plus, avec les Warlocks. Euh, derrière, ils font une couleur orangée, etc. Bah, moi, je veux bien, c'est plutôt cool, avec un regard vieux, etc. Pas de problème. Mais, faites-en autre chose, là, désert chaman. Bon, c'est juste qu'il a un tigre au-dessus. Alors, déjà, les tigres habitent pas dans le désert, mais bon, c'est OK. Et pourquoi ne pas en avoir fait un truc d'un clan, en fait Là, tu remplaces le logo de la horde et tu mets un clan. Je sais pas, orange. Euh, soit tu mets une lame pour dire que c'est les Burning Blades, soit tu mets un œil pour dire que c'est Bleeding Hollow. Enfin, je, je trouve ça étonnant. Pareil, le tenu comme ça où il a la peau blanche et ils appellent ça Northrend Shaman, ils auraient pas pu l'appeler déjà Alterac Shaman. Car ressemble un peu. Enfin, des orques en Northrend, on n'avait pas vu des masses. Hein. Alors que Alterac, c'est quand même un endroit où les orques. Euh, bah, il y avait le clan Frostwolf. Et pourquoi pas avoir fait en fait un coloris similaire à celui là mais au lieu d'être rouge bah c'est bleu du coup et bleu et ça aurait été le clan frostwolf il ya littéralement drektar le drektar euh, regard c'est quoi ça C'est bah, Alterac je, je, je suis très étonné le verdant de chaman c'est pareil ben il a une peau euh... À moitié rougeâtre euh, on sait pas trop ce que c'est enfin je, je, je comprends pas pour le coup c'est pareil on aurait pu avoir vert et orange c'est les couleurs du bleeding Olo, du clan bleeding Olo. ils auraient pu faire euh, bleeding hollow euh, regard non alors celui là par contre j'adore le coloris j'adore le coloris ça n'a rien à voir euh, chaos chaman Adepte. alors attention parce qu'un orc du chaos bah, c'est un grand orc. et euh, les orques comme ça à la peau blanche et rouge bah, ça n'existe pas ça ressemble beaucoup au troll de sang de nesmir de, de bfa de battle for Azure, de world of warcraft J'adore le coloris, ça n'a pas de. ça n'a pas de.. ça a pas d'histoire, mais clairement c'est super joli. Et enfin le Storm Shaman. Pareil, c'est un peu dommage, c'est les couleurs de, du clan de Gul'dan, euh, Storm River, et ils auraient pu l'appeler Storm River, ou je sais pas. Très étonnant, très très étonnant. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais Guldan a, le, a une ceinture avec le symbole de son clan. Donc c'est même pas un truc à faire pour les devs, ils peuvent le réutiliser. Parce que Gul'dan, si vous regardez, en fait sur sa ceinture. Sur sa ceinture, vous voyez le clan Stormriver. D'ailleurs qui n'a pas les bonnes couleurs, parce que c'est bleu, Storm River, mais c'est pas grave parce qu'ils ont fait avec les... il a le. Il a, il a le violet, mais bon. Du coup c'est bleu Stormriver. Mais surtout, bah, c'est le symbole en fait du clan Stormriver, la ceinture. Donc ils l'ont déjà en fait de modéliser. C'est pour ça que ça, c est, c est... Je suis étonné. Je suis étonné qu'ils n'aient pas. Ils n'aient pas fait un peu plus de trucs avec Régar, et surtout les Frostwolf quoi. Les chamans de War 3, c est, c est... à la base, c'est des mecs formés par les France Wolves. Donc, je suis très étonné à ce niveau-là, donc pas très fan. Alors, le skin original de Régar est super, le skin rouge est très très cool aussi. Je vais le remettre, si j'arrive à le trouver. C'est bon, il est là. Euh, J'aime beaucoup celui-là et celui d'origine. Les autres, euh, bah après, chacun hein, chacun ses goûts, bien sûr, mais c'est dommage. Les autres ont aucune ref, il n'y a rien, même Northrend. Bon, les orcs, ils ont, ils ont foutu les pieds, qu'à le cas, genre... Je comprends, pas, je comprends pas, je comprends pas, du tout, et je pense que c'est une occasion manquée là-dessus, mais bon, ça, ça, ça arrive. Euh, à côté de ça, on a euh, Butcher, si je ne m'abuse. Oh, Kerrigan, pardon, Kerrigan. Donc, on va parler de Kerrigan. Kerrigan un personnage qui est très apprécié, bien sûr, et euh, souvent, les skins fonctionnent bien. Elle a des skins vraiment très cool, Kerrigan. Et on a, eh bien, ce skin, Broodwar Kerrigan. Alors, Broodwar Kerrigan, bah, c'est le skin classique de Kerrigan, puisque c'est la... Le, l'apparence que Kerrigan avait dans Starcraft 1. Et dans Starcraft 1, c'est carrément la jaquette du jeu Broudoir, d'où la référence à Broudoir. Ce qui est rigolo d'ailleurs, puisque Kerrigan n'apparaît avant Broudoir. Elle apparaît dans Starcraft 1, Broudoir est l'extension de SC1. Et dans Starcraft 1, bah Kerrigan avait déjà cette apparence quand elle sortait de son cocon, de sa chrysalide et dans Brodoir, c'est juste que dans StarCraft 1, Kerrigan est en retrait, vu a Lovermind, et c'est dans War où elle va prendre vraiment son plein essor et être l'un des personnages majeurs de, de StarCraft. Mais au final, c'est vrai que c'est marrant parce que ça s'appelle War mais en fait, bah, elle, est, elle était avant Brodoir, cette apparence. Mais encore une fois, c'est référence à la jaquette de Brodoir, où elle avait d'ailleurs une espèce de mucus qui sort de la bouche, là, un truc dégueulasse, et euh, sa tenue est, est un peu étrange, pour, probablement, pour, pour beaucoup de joueurs, mais ça est un gros hommage à SC1 avec une coupe un peu plus courte euh, une armure sur euh, une armure pour rappeler un petit peu ses origines Terran. Donc ça je trouve ça vraiment très très sympa. Euh, donc un petit rappel aussi de son histoire hein, qu'elle est originaire de, de, de tarsoniste Enfin qu'elle a c'est en affrontant les Ergues de tarsoniste tout ça tout ça qu'elle s'est fait attraper et elle sort de la chrysalide en reine des lames. Alors ensuite les, les skins sont pas forcément euh, mais c'est des refs, il y a des refs. Euh, puisque, euh, char. on va commencer par Char. Une Kerrigan rouge, hein, c'est souvent ça, les ergues de toute façon ils mettent une cool, un coloris rouge et ils l'appellent Char. Char c'est la planète mère des ergues, enfin c'est pas la planète mère, parce que la planète, enfin, planète d'origine des ergues c'est Zerus, mais la planète capitale des ergues et de enfin, de ce qui reste des ergues c'est Char. Donc c'est un skin rouge donc Char. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que la chrysalite de Kerrigan a éclos sur Char. Braxis, donc Braxis c'est un skin un peu plus bleuté, un peu plus euh, neige, et bah du coup Braxis parce que bah c'est là où on voit Braxis, c'est la planète neige qui est arrivée à Broudoir justement. Donc c'est plutôt intéressant de rappeler Braxis. Là et là-dessus ils sont pas ratés sur les rêves. Vous verrez que Starcraft, les skins Starcraft, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Alors Broodwar, Coral, Kerrigan. Alors là pour le coup je suis pas je suis étonné parce que je m'attendais à une coupe un peu jaune, désertique, etc. Parce que Coral dans, dans Broudoir c'était aussi un nouveau euh, design, il y avait neige et euh, désert, et dune surtout. Et au final, eh bien, euh, bah non, ils l'ont mise en blanc. Alors pourquoi en blanc pour Coral euh, Ça fait presque un côté un peu Banshee, comme ça, en, en un peu mort-vivant. Et c'est vrai que bah, Coral c'est quelque chose qui est très important pour Kirigan, puisque c'est là où elle a tué euh, les parents de Mensk, c'est là aussi où elle a rejoint Mensk. C'est là aussi où du coup, eh bien, elle a été trahie par Minsk. Donc, Coral a un rôle assez important dans l'histoire de Kerrigan. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont appelé ça Coral, euh, puisque Coral c'est la planète euh, d'origine du Dominion, enfin du Dominion Terran et euh, d'arcturus Max, l'empereur du Dominion. tarsenis tarsenis bah, c'est l'endroit où Kerrigan s'est fait, euh, s'est fait attraper par les ergues et ils lui ont donné un coloris un peu rouge doré qui fait référence, pour moi à mon avis, à, au Dominion, à, au Dominion Terran, mais aussi des couleurs un petit peu nobles, rouge doré comme ça et tarsenis c'était la planète capitale euh, de la confédération hein. avant le dominion il y avait la confédération donc ce serait pas étonnant que ce soit un petit hommage à ça euh, ensuite on a boucher boucher skin euh, je sais que pour beaucoup ça, ça a l'air d'un skin simple d'ailleurs il s'appelle le tristram butcher le tristram butcher ce qui est intéressant avec ce skin c'est que c'est clair que ça ne change pas grand chose du boucher on a surtout un changement sur les armes, le, le pagne, euh, etc. Et en fait, pourquoi il a des cornes pareilles N Oubliez pas que l'origine c'est Diablo 1. C'est même pas Diablo 2, on a vu Isendra et Diablo 2. Là c'est du Diablo 1. Petit trèfle, hein, c'était le premier gros boss euh, de Diablo 1. Et le pire c'est qu'il n'y avait aucune annonce sur ce boss. Vous traversiez, vous franchissiez une porte et là vous entendiez juste de la viande. Et il y avait un mec qui vous fonçait dessus. Et euh, d'où la mécanique de gameplay qui a été mise dans le jeu. Mais euh, ce qui est assez intéressant c'est que bah du coup, comme à l'époque le jeu était très très moche, hein, forcément c'est Diablo 1, 95 si je ne m'abuse, du coup, ou 96 je sais plus, du coup, bah forcément, pour le, le symbole distinctif, pour lui montrer que c'est un démon et pas des squelettes ou quoi que ce soit, et il bah, fallait euh, des grandes cornes. Donc ces cornes très très allongées, et eh bien c'est une rêve justement aux cornes très allongées de Diablo dans Diablo 1 si vous jouez à Diablo 3 parfois il y a l'événement où vous pouvez rejouer à Diablo 1 avec, les gra... enfin, avec Diablo 3 et du coup bah, Butcher il ressemble beaucoup plus à ça avec un pine très très blanc euh, qui, fait, euh, qui fait un petit peu euh, la différence avec le, le Butcher qu'on a euh, dans Heroes qui est beaucoup plus le Butcher de Diablo 3 les autres skins du Butcher classique qui s'appelle d'ailleurs Butcher Tristram hein, pour rappeler que c'est Diablo 1 alors ce qui est marrant parce que dans Diablo 3 il est aussi à Tristram mais c'est pas le même euh, du coup, on a le, euh, le Butcher en gris, euh, cher Tristram Butcher, qui est sympa, en vrai, euh, qui est assez sympa, mais très simple, hein, c'est du gris, donc forcément. Euh, le Crispy Tristram, que j'aime pas des masses, mais Crispy, bah, c'est l'idée que ce soit brûlé, euh, c'est un boucher, donc préparation, tout ça, tout ça, de cuisine. Et celui-là que j'aime beaucoup, encore une fois, le côté Troll de sang euh, de Nazmir, qui a été mis à Butcher, le coloris rend super bien, et on dirait presque qu'il a les mains euh, ensanglantées, donc ça, ça rend vachement bien, j'aime beaucoup. Franchement, le skin comme ça, je, je l'aime énormément. Ensuite, ensuite, on va aller. donc, euh, On a fait Butcher, donc on va attaquer le dernier et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Raynor. Et Raynor, c'est pas pour rien que j'ai mis cette musique. Raynor, il y a eu une déclaration d'amour sur Raynor. Et peut-être que les skins vous, en, vous semblent simplistes, mais qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce qu'il est. C'est -ce qu euh, celui-là. On va commencer par celui-là, le classique Raynor. Alors, premier point, on pourrait se dire, bon, c'est Raynor avec un fusil un peu différent, etc. etc. Ce qui est génial avec ce skin, c'est qu'ils ont remis les armures un peu à l'ancienne, avec notamment euh, des changements sur les épaulettes, et surtout, ce que vous notez, c'est le fusigo C-14, si je ne dis pas de bêtises, le fusil de Starcraft 1, contrairement au fusil baïonnette que l'on a de Raynor dans Wings of Liberty, dans Starcraft 2. Autre point les symboles qui sont là, c'est des super rêves puisque c'est le classique Raynor. Donc le cyan, la couleur cyan qui est mise, c'était tout simplement la couleur héroïque des euh, persos de Starcraft 1 mais aussi de Warcraft 2. Et d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse pour Zul'jin, parce que vous l'aviez peut-être jamais vu. Mais Zul'jin a un skin aussi en cyan et il s'appelle le classique Zul'jin D'ailleurs je crois qu'en français il s'appelle juste Zul'jin. Mar... Il n'y a même pas marqué classique Zul'jin, c'est juste marqué Zul'jin. Et le classique Zul'jin, eh c'est pareil. Pourquoi est-il en sillant Eh bien c'est parce que Zul'jin apparaissait à Warcraft 2 en sillant. La plupart des héros apparaissaient en sillant d'ailleurs, mais Zul'jin c'était devenu vraiment le signe distinctif de Zul'jin. Et euh, avec cette crête etc. C'est d'ailleurs le skin que j'utilise sur Zul'jin hein, parce que bah, c'est vraiment une ref à Warcraft 2 et je le trouve magnifique comme ça. Les yeux pétants de rouge. Euh, je le trouve superbe, je le trouve somptueux. Donc ça me permet de jouer le Zul'jin de Warcraft 2. Et en l'occurrence, pour ce qui est de Raynor, et eh bien, encore une fois, le petit, euh, la petite couleur scillant pour justement rappeler ce, le, le côté unité héroïfiée de, de Starcraft 1. Et on a deux symboles très importants. Euh, le symbole des fils de Coral. Donc euh, les fils de Coral, c'est tout simplement ce qui va devenir le Dominion Terran. Hein, c'est euh, la rébellion euh, de Starcraft 1, dirigée par Arcturus Mains, qui va devenir le premier empereur de l'humanité, euh, tout ça, tout ça. Donc ça c'est le symbole des Fils de corail puisque Raynor va s'engager dans les Fils de corail. Alors quand on le découvre il n'est pas dans les Fils de Choral, c'est par la suite qu'il va rejoindre les Fils de chorale. Et sur le torse, on a un symbole, c'est tout simplement le symbole du passé qui fait hommage au passé de Raynor. Alors ce n'était pas dans C1 ça pour le coup, mais c'est du SC2, c'est la transition vers Wings of Liberty, qui est tout simplement euh, son ancien gang dans lequel il était avec Ticus, puisque c'est les euh, les Even Devils, donc les, les Diables du Ciel... Le, le, le gang de Raynor dans lequel il a participé euh, avec euh, l'un des chefs du gang avec, avec Ticus. Et Raynor aussi avec ce skin, eh bien on a vraiment le Raynor de Starcraft 1. C'est-à-dire rasé au niveau des cheveux et au niveau de la barbe. Donc rasé propre sur lui puisque c'est un marshal, c'est un soldat. Donc euh, il est propre sur lui. Et j'adore, honnêtement, ça fait... Je, je, je vais jouer ce, Alors pas ce skin là, pas ce coloris là, mais ce skin clairement, oui. On va enchaîner sur le Antiga classique Raynor. Alors, Antiga, pourquoi noir et, orang, euh, noir et violet comme ça Eh bien, tout simplement, Antiga, c'est StarCraft 1, c'est une ref à SC1, c'est l'une des missions où justement, avec les fils de Coral, on devait libérer la planète Antiga. Et c'est là où Mengs va, lance, va lancer pour la première fois l'émetteur psy pour ramener les Ergs. Et du coup, eh bien tout Simplement, les les terrans qui étaient les humains qui étaient présents sur place avaient un coloris violet et on devait les libérer, donc voilà pourquoi elles sont en violet. Alors, le petit big qui est marqué, euh, on va le voir en le faisant tourner comme ça le big ou le bt, c'est un i, hein, donc le big, je, je sais pas du tout à quoi ça fait référence. Peut-être au fait que ça va être un gros événement euh, Antiga Prime, donc je, je sais pas, je sais pas du tout. Euh, il y a le, les saints ergues qui débarquent, donc je sais pas si c'est une ref, mais il est là. Ensuite on a le Raynor de SC1 et là pour le coup c'est vraiment le Raynor que j'adore et c'est ce skin, que, ce coloris que je vais utiliser personnellement. Le Raynor en bleu, c'est-à-dire les, euh, les Marines de Marsara qui étaient en bleu et on les utilisait. Et Raynor justement eh bien, a ce coloris ici. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez le voir sur le torse, il y a Jacobs. Jacobs, j'ai dû vérifier. Il me semblait que de, de, de mémoire, c'était le, soit le bar, soit le fils de Raynor, mais pas du tout. C'est euh, en fait la mission, justement la quatrième mission sur Marsara. Il s'appelle Marsara, donc la planète où Raynor officie en tant que Marshal et eh bien Marshall Confédéré, et au final eh bien Jacob's, c'est une référence à la ville où Raynor va quitter Marsara, puisque c'est le complexe de recherche Jacob's où euh, c'est la fameuse mission il faut défendre le complexe le temps que les Fils de Coral viennent te sauver transition parfaite vers justement le skin Elite Guard Elite Guard, ce qui est double référence puisque c'est le coloris des Fils de Coral c'est le coloris euh, du Dominion Terran les Fils de Coral sont devenus le Dominion Terran donc une fois qu'on a rejoint justement euh, les, bah, les fils de chorale donc Mengsk et ce qui est intéressant c'est que il y a du doré aussi et pas pour rien Elite Guard donc ça fait référence euh, bah, au fait qu'il a rejoint un petit peu l'élite le, le, de, des fils de chorale mais aussi on a des chiffres un petit peu sur ses, euh, sur ses épaulettes et ces chiffres c'est pas n'importe quoi et en fait c'est pas des chiffres ce sont des lettres. War, vous pouvez voir ici War, W-A-R et de l'autre côté on a l'impression que c'est un 1 et un 9 et eh bien c'est un P un 1 enfin un I et un G, c'est les Warpigs et Warpig ça fait référence à la fameuse unité de Starcraft très connue dans l'univers étendu et dans Wings of Liberty c'était l'unité de mercenaires des Warpigs euh, vous pouviez les récupérer et donc ces mecs là, bah, un petit peu comme Raynor ils ont eu un peu le même parcours, ils ont bossé dans l'armée confédérée, ensuite ils ont fait les fils de chorale, puis ensuite ils ont bossé euh, pour leur compte et du coup ils ont de bonnes relations avec euh, les rebelles de Raynor donc c'est une double ref qui est assez intéressante avec ce skin. On a ensuite une erreur d'ailleurs, une petite erreur qui, qui se glisse euh, ici, mais on a l'alpha squad euh, classique Raynor. C'était tout simplement les grands adversaires de, de Raynor dans Starcraft 1, puisque l'alpha euh, squadron, donc les Squad alpha, c'était tout simplement les dirigé dirigés par Edmund Duke, l'un des grands généraux euh, confédérés donc Qui est un des, un des antagonistes de Raynor et il peut pas saquer Raynor d'ailleurs. Et l'Alpha euh, l'alpha Squad, les squads Alpha étaient tout simplement blanc et noir Donc, grosse ref là-dessus, c'est plutôt cool. Maintenant, le petit bémol, c'est qu'il y a le symbole Oméga derrière. Et là, vous dites, bah attendez, c'est l'Alpha avec le symbole Oméga, ça n'a aucun sens. Et si vous vous tournez, il y a un crâne comme ça. Et oui, il y a bien une erreur qui s'est glissée ici, puisque les symboles, ce sont les symboles de l'Oméga Squad, de l'escouade Oméga. Donc, ils ont mis les symboles de Squad Omega sur le skin Alpha. Mais on va voir qu'il y a un... C'est compréhensible qu'il y ait eu cette erreur, parce que, bah en fait, l'Omega Squad, la couleur, c'était le noir. Donc, il y a eu, un, à mon avis, un petit souci. Ils se sont dit, alors bah, Alpha, c'était blanc, et, euh, mais donc blanc et noir, parce que l'armure, c'est noir quand même, mais avec le coloris blanc. Et en gros, l'Omega, c'est l'inverse. C'est noir et blanc. Donc... Peut-être qu'il y a eu un, un quiproquo là-dessus, mais en tout cas, l'Omega Squad, le skin, est ici. Donc comme vous le voyez, les couleurs n'ont rien à voir. On a le, les symboles de kill, etc. Et les couleurs sont vertes. Et vu le skin, je pense qu'à la base, ce qui aurait dû être fait, c'est le Combina Calmorian, qui a les couleurs du vert dans SC1. C'est étonnant, parce qu'en plus, ça fait vraiment matériau de récup et tout, donc ça aurait très bien marché pour le Combina Calmorian. Donc c'est étonnant que ce soit Omega Squad, alors que ça devrait être le Combina Calmorian. Et ce skin, pour le coup, devrait s'appeler L'Omega Squad, justement. Mais l'Alpha Squad est beaucoup plus connu que l'Omega Squad, puisque bah, In Moon Duke, encore une fois. Ensuite, on a euh, les squads Delta. Euh, la Delta qui est euh, donc en orange. Donc, ça, euh, c'est orange-marron, généralement, la Delta. Euh, c'est des adversaires hein, qu'on a affrontait dans, dans SC1 et pas que dans l'univers étendu, etc. Alors, j'ai pas les refs euh, au niveau des épaulettes. Je pense que c'est aussi. Du... Euh, peut-être qu'il y a des rêves qui m'échappent mais c'est très stylisé pour donner un côté un peu euh, Un peu rebelle euh, puisque la Delta bon c'est pas l'élite de l'élite on va dire la Delta donc c'est peut-être pour ça aussi l'idée un peu parvenue un peu euh, repris de justice tout ça tout ça c'est tout à fait possible Donc le, le coloris est assez cool et je crois pas que j'en oublie Donc voilà pour les skins de, de Raynor et personnellement bah, mon grand chouchou c'est celui là et je vais jouer Raynor avec ce skin maintenant. Je le trouve absolument somptueux. Voilà pour cette vidéo sur, euh, sur les skins. Il euh, y a vraiment quelque chose de super important. D'ailleurs, j'y pense, mais sur les skins classiques. Euh, je parlais de Zul'jin d'ailleurs, mais il y en a un autre. Il hein. y en a un autre. C'est Deathwing. Peut-être que vous ne le saviez pas. Alors, rien à voir, hein, mais c'est pas nouveau, ça vient pas d'arriver. Mais ce skin-là, c'est l'ancien Deathwing. Il devrait s'appeler le classique Deathwing d'ailleurs. Puisque c'est le Deathwing de, War de Warcraft 2 aussi. Les ailes noires, à l'époque un dragon noir, bah, ça se représentait par l'armure bien sûr, et le coloris noir sur les ailes. Mais tous les dragons étaient verts à l'époque en fait, au niveau de leurs écailles, et le noir se faisait sur le reste, sur l'espèce de crinière, les ailes, etc. Donc voilà, ça c'est le classique Deathwing. Ce qui est très rigolo, c'est qu'ils ont repris du coup ça sur Brightwing, avec le skin Deathwing de Brightwing. Et eh bien c'est pareil, vous avez la Deathwing normale, et vous avez l'ancien destroyer brightwing donc vous avez la brightwing de War dragonner de warcraft 2 en fait euh, avec ce skin ce que je trouve absolument super donc euh, personnellement je, je comprends que peut-être que certains sont un peu déçus des skins mais ces skins ont une histoire et c'est vraiment le c'est vraiment un bel hommage je trouve euh, un hommage vraiment bien foutu parce que comme vous le voyez il y a des refs et c'est pas des petits refs il hein. y en a j'ai dû aller les bosser parce que j'ai dû aller les réviser parce que le jacobs par contre, par exemple je m'en rappelais même plus donc ça pour le coup c'est du.. c'est très, très pointilleux, ça vous montre que les mecs sont vraiment des gros gros fans de leur univers et eux-mêmes ont voulu rendre hommage. Bon il y a une petite erreur avec l'oméga mais ça fait super plaisir. Ça fait vraiment plaisir et moi ça, ça me ça m'émeut un petit peu, on va pas se mentir, parce que. J'attendais, je... j'avais fait des, des retours à Blizzard en disant bah, ça pourrait être cool des petits skins classiques comme ça. Justement, je pense pas que ça demande énormément de boulot ou de taf. Euh... Bon, au final, ils ont moi je pensais pas qu'ils allaient faire autant de travail quand même, changer le fusil et tout pour Raynor. Ça pour le coup, ça a dû euh, demander des choses. Alors, il n'y a pas d'effet. Alors, tiens, d'ailleurs, un petit, un petit truc sur Regard je vais quand même le montrer, puisque Regard avec le skin, c'est l'un des seuls qui a des changements. Il euh, y a le bouclier et les boucliers de Varian, hein, j'en ai parlé, mais euh, le, le skin, c'est pas marqué qu'il y a les effets changés, alors que Régard a des effets changés avec ce skin, c'est le totem. C'est le totem surtout, hein, le reste non, euh, le loup reste le même, mais le totem, vous le voyez, il a une, euh, une apparence un peu différente. Et je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça fait référence au bâtiment Torren de Warcraft 3. Peut-être que je m'emballe, peut-être que je me trompe, mais pour moi c'est un hommage au, au totem de Warcraft 3 euh, qui était justement bah, le, le bâtiment Torren en fait. Là où on recrutait les, les tauren, les guerriers tauren Donc euh, Bah moi je suis, voilà, forcément ça fait écho à, à du War 2, du War 3 J'ai toujours adoré Heroes aussi pour ça, c'est la petite touche supplémentaire je trouve avec, avec ces hommages là, donc moi ça me fait plaisir J'espère euh, bah, euh, Que vous avez appris potentiellement des choses et que vous avez apprécié cette vidéo euh, Peut-être, encore une fois, peut-être que les skins vous parlent pas Vous trouvez pas forcément dingue ou quoi que ce soit mais il y a clairement une énorme histoire derrière ces skins et euh, voilà, je me devais d'en parler. Plein de bisous, à bientôt pour votre prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus. Et on a quand même pas mal parlé l'or dans cette vidéo, donc euh, si jamais euh, vous voulez euh, approfondir un petit peu ses connaissances et si ça peut vous donner envie, bah, concernant Liming, Izendra, tout ça, tout ça, il y a les vidéos de Diablo, euh, Régar, il y a les vidéos de War 3, euh, et même celle de Varian, d'ailleurs, parce que Régar a un passé commun avec Varian, et ensuite, bah, Raynor. Euh, Raynor et Kerrigan, c'est tout simplement Starcraft 1, d'ailleurs pour Diablo euh, pour Butcher c'est Diablo 1, voilà Tristram, de bisous